Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au siège de Sim Immobilier France à Montbonneau en Isère et je vous propose de m'accompagner dans ma journée de formation. Suivez-moi Mais saviez-vous Simi Immobilier Salange fait partie d'un réseau national de plus de 100 points de vente. Nous sommes fiers d'appartenir à un groupe qui existe depuis 1979. Ce socle solide nous permet de concrétiser vos projets et de vous offrir un service de qualité et personnalisé. Tout au long de notre carrière, nous sommes formés sur le cœur de notre métier, mais aussi en juridique et en communication. Fin de journée de formation, je rentre à l'agence et on se retrouve demain avec l'équipe pour concrétiser vos projets immobiliers. A très vite